Bonjour les amis, je suis à Cozumel au Mexique et je voulais juste partager avec vous la force de l'optimisme qui nous permet d'aller de l'avant quand on a vraiment des objectifs et qu'on veut arriver à quelque chose qui nous fait vraiment plaisir. Et à Cozumel, parmi toutes les activités qu'on peut y avoir, vous savez c'est une île très touristique avec beaucoup de navires qui arrivent, de, de croisières etc. Et il y a beaucoup de magasins touristiques et ici vous voyez, on est seul, j'avais envie de venir voir ce temple-là, en tout cas, on est sur un site de vestiges Maya, et euh, on a décidé, Camille et moi, de prendre un scooter et on est vraiment en plein milieu de l'île, et comme il a beaucoup plu euh, ici cette nuit il y a énormément d'eau et on ne peut pas avoir accès à tout ce que nous voulons et c'est très compliqué de venir jusqu'ici alors tout ça, ça, ça me fait penser à, à, un peu à une allégorie de, de la vie c'est que parfois on suit des chemins qui peuvent paraître tortueux et, et puis sinueux mais comme on sait exactement où on veut aller, bien, ça vaut la peine parfois la, la marche, la fatigue, la chaleur, l'eau, la soif et puis regardez là par terre, le, le sentier est extrêmement compliqué euh, peut rendre la chose euh, compliquée et on ne se décourage pas. On sait où on veut aller, on y va et on le fait avec plaisir et après la récompense est merveilleuse. Voilà, c'est ça. Être optimiste, c'est savoir ce qu'on va euh, avoir, réaliser et, et avoir en idée la récompense. Et là, on a fait tout ce chemin. On savait que c'était compliqué. On s'est fait mordre, mordre manger par des moustiques. On a vu des iguanes. On a fait des belles rencontres. C'est magnifique. Et puis la surprise, c'est d'arriver à ces vestiges-là. Voilà, c'est un petit peu comme le chemin de la vie. Parfois c'est tortueux, parfois c'est compliqué, c'est difficile. Et je voulais à Stendhalois, Enregistrer une vidéo que vous verrez beaucoup plus tard ou peu, peu, peu, ça dépend encore c'est que vous regardez cette vidéo mais vous verrez une autre vidéo où je vous passe un autre message métaphorique comme j'ai l'habitude de le faire je vous dis, simplifiez-vous la vie n'abandonnez jamais, restez sur ce chemin que vous vous êtes destiné et que vous avez choisi de suivre, allez jusqu'au bout et soyez heureux, allez ciao